Bonjour à tous. Je me présente Stacy Wood. Je suis le directeur du développement mondial pour les investisseurs et les startups Amazon. J'aimerais maintenant vous présenter donc l'intelligence artificielle pour les startups. Et pendant une heure, mes collègues et moi, nous allons répondre à vos questions sur l'intelligence artificielle pour les entrepreneurs et pour les start-up. Cette intelligence artificielle se trouve dans toutes les activités quotidiennes, que ce soit les produits quotidiens, les recherches sur Internet, la musique ou encore euh, la météo. Les entrepreneurs dans le monde entier euh, en trouvent les avantages pour leur propre entreprise en améliorant l'efficience et faisant en sorte que leurs produits soient plus conviviaux et accessibles pour les consommateurs. Je suis ravie de vous présenter mes collègues des services du web d'Amazon. Hassan Sawaf, directeur de l'intelligence artificielle, Joe Spijak qui est le directeur des partenariats de l'intelligence artificielle et Ben Snivelli qui est chargé des solutions spéciales des données de l'analytique. Nous vous demandons maintenant de participer à notre conversation par le, le hashtag GISTT TechConnect. Je vous... Comment vous allez définir, c'est la question que je pose, l'intelligence artificielle pour les start-up Est-ce que vous, vous collez, voulez commencer Hassan Oui, Ravi. Bonjour. D'après ce que je comprends pour l'intelligence artificielle, c'est que nous faisons en sorte que l'on prenne des décisions par les machines qui sinon seraient des décisions humaines. En termes généraux, c'est cela. L'intelligence artificielle, il y a plusieurs façons de procéder, bien sûr. On peut définir, prédéfinir plutôt les décisions en définissant des rôles, des règles, des protocoles. C'est-à-dire, on définit quelles sont les réponses par des règles où on se sert de données pour savoir comment ajuster les décisions selon les situations réelles. C'est-à-dire faire comme une décision humaine, voir comment les décisions humaines se font. Voilà, c'est ainsi que je définirais l'intelligence artificielle. Merci Hassan. Cela étant, nous allons développer le sujet et accepter des questions de votre part. Quels sont des exemples des start-up qui se servent de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle Ben, voudriez-vous commencer par cette question Oui, bien sûr. Alors, quelques start-up à mon poste, je parle de l'éducation, la sécurité publique, donc des organisations de ce type. Par exemple, SpotShot se sert de l'intelligence artificielle pour identifier euh, s'il y a et où il y a des problèmes d'armes à feu dans des villes pour y répondre immédiatement. Par exemple, l'intelligence artificielle est aussi dans les applications pour comprendre la parole, comprendre également les vidéos, reconnaître les images vidéo. Voilà, ça c'est des technologies qui existent. Il y a des euh, moteurs de recommandation, par exemple, les échanges commerciaux et financiers. Donc voilà, c'est le genre d'application dont on se sert pour l'intelligence artificielle. Les ressources en ligne, quelles sont-elles pour mieux connaître l'intelligence artificielle Joe, oui, tout à fait. Alors, c'est pour les MOOC, l'apprentissage, par exemple, en ligne. Euh, L'apprentissage des missions, euh, qui est très utilisé aujourd'hui, une myriade d'exemples que j'aurais, euh, source ouverte également, et ça c'est depuis deux ans, je dirais que c'est la grande tendance pour avoir euh, des codes, par exemple sur IPAD, pour donner des exemples concrets de nouveaux dossiers, par exemple, commencer et puis avoir des prévisions, MX-10, Café Internet, c'est-à-dire euh, des données que l'on peut appliquer pour votre propre application. Ce serait là le point de départ. Super. Donc, euh, à Kigali, au Rwanda, on nous pose la question. Quel est le capital qui est nécessaire pour une, une start-up d'avoir son propre système d'intelligence artificielle Quelles sont les compétences nécessaires pour ce logiciel je sais que vous avez votre propre société ou entreprise d'intelligence artificielle, vous pourriez peut-être répondre. Oui, Hassan, il est beaucoup plus facile de lancer une entreprise que ce n'a été le cas auparavant pour l'intelligence artificielle. C'était très cher à l'époque, car la puissance informatique qui était à disposition pour vous appuyer sur cela au départ, c'était recherche et développement. Il fallait commencer à partir de zéro, au départ. Il y a 18 ans, quand j'ai lancé ma start-up, hein, c'était euh, une grosse dépense en capital pour l'intelligence artificielle, mais pas aujourd'hui. C'est relativement, relativement rapide, avec quelques milliers de dollars, euh, lancer une application qui se sert de l'intelligence artificielle, qui s'appuie sur des services, qui peut déployer des capacités qui n'étaient qui pas disponibles jusque-là. J'ai lancé ma société en 2000 pour euh, faire euh, de la reconnaissance de la parole et nous avions des difficultés à trouver des données dont on pourrait se servir pour appuyer notre système. Ces ressources, aujourd'hui, existent pour la bonne raison que l'intelligence artificielle est aujourd'hui intégrée et on peut également faire du partage de données. Donc nous avons déjà des données en plusieurs langues qui sont disponibles sur l'Internet. Le contenu est déjà bien disponible hein, sous différentes formes sur Internet. Alors vous avez des, euh, de la transcription, vous avez de l'acoustique, hein, ce qui fait que les systèmes peuvent être mis en place très rapidement. Là encore, vous pouvez vous appuyer sur ce qui existe déjà. Vous pouvez lancer un système de compréhension naturelle, vous pouvez vous appuyer sur ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire qu'il y a déjà une plateforme. Donc vous pouvez vous mettre en gigogne, si vous voulez, sur ce système. Et donc euh, cela, de cela demande bien moins de capital aujourd'hui pour lancer une société. Nous avons toutes sortes de questions qui nous sont posées. Autre chose, vous voudriez ajouter quoi que ce soit Je pose la question à mes autres collègues. Pour Amazon, par exemple, il y a trois différentes étapes. Vous pouvez, par exemple, commencer par la reconnaissance faciale. Il y a déjà des applications qui sont disponibles. Vous avez donc différentes étapes, l'une qui est gratuite déjà. Pour la plupart euh, des, des points de base pour l'intelligence artificielle, c'est très facile. Vous pouvez commencer par des petites données pour euh, l'intelligence artificielle. Vous avez des modèles qui sont déjà des gabarits, vous avez des zoos de modèles qui existent. vous n'êtes pas forcé de prendre un modèle déjà déployé énorme qui coûte des centaines de millions de dollars, mais vous pouvez commencer petit. Et vous pouvez ensuite vous ajuster sur des jeux de données ou des séries de données relativement euh, minces. Hein, et vous pouvez ensuite euh, étoffer. Ou encore, euh, ce n'est pas la peine, bien sûr, de commencer par euh, des jeux de données euh, les plus intenses. Ce que j'ajouterais, ce serait... En ce qui concerne les ensembles de compétences, une fois que vous voulez des, si des solutions d'intelligence de, artificielle, vous n'avez pas besoin d'être un scientifique euh, pour euh, intégrer l'intelligence artificielle dans vos applications. Vous pouvez vous servir de services pour ajouter, par exemple, de la reconnaissance de paroles, de textes euh, visuels, audiovisuels, euh, sans être des spécialistes. Et vous pouvez commencer donc par tout en bas et vous pouvez aller jusqu'aux services d'intelligence artificielle des plus élevés et euh, en général, vous pouvez intégrer tous ces services sans grande difficulté. Nous avons une autre question. Alors le Rwanda pose la question suivante. Alors comment régler les problèmes de la société, en particulier en Afrique, grâce à l'intelligence artificielle L'un des points essentiels, euh, c'est ouvrir le contenu à tout un chacun. C'est très important. Alors l'intelligence artificielle va pouvoir digérer les données. C'est ça un point critique et ça pour tout le monde. Par exemple, Euh, traduction pertinente pour avoir tout le contenu du monde disponible ou encore les intrants verbaux de la parole ou encore la modélisation de processus naturels, tout ceci peut être utilisé dans le monde entier. Ce serait peut-être intéressant. Alors, au Rwanda, quelles composantes vous voulez couvrir Je peux toujours vous aider pour digérer les données qui, vous, qui sont à votre disposition. Abdullah Akandar en Afghanistan, quelles sont les façons, dit-il, où je peux... Identifier comment me servir de euh, l'intelligence artificielle dans ma petite entreprise. Qui voudrait répondre Joseph, voulez-vous tenter de répondre à cette question Oui, tout à fait. Ça dépend du domaine de l'entreprise en question. Par exemple, des prévisions médicales ou des services médicaux. Et il est possible de faire des prévisions, par exemple, de diagnostic. Si vous êtes en interaction avec un être humain, il y a des opportunités d'extraire des données et de devenir plus efficace pour, dans l'application, par exemple, par rapport à l'expérience, ou si vous êtes dans un centre d'aide au clients vous pouvez ajouter une intelligence artificielle, vous pouvez par exemple reconnaître les images, reconnaître les intrants ou encore avoir une interface avec euh, des êtres humains, les patients. Donc tout ça c'est l'intelligence artificielle ou encore reconnaissance vocale ou aider par exemple les aveugles ou encore faire euh, des livres pour les sourds et malentendants. Vous pouvez la personnaliser le contenu et toucher davantage d'utilisateurs. Alors Afghanistan encore, des sociétés qui ont créé des manifestations physiques de l'intelligence artificielle, par exemple des robots. Hassan, voulez-vous répondre La question était... Est-ce que vous pourriez répéter la question Quels sont des exemples de sociétés qui ont créé des manifestations physiques de l'intelligence artificielle Par exemple, des robots. Eh bien, des exemples... Euh, quels sont-ils Les drones... dans un environnement en entrepôt, pour les stocks, des startups qui construisent des drones pour les ménages, par exemple, pour surveiller les enfants, ou encore un chat. Un robot de chat, donc qui est là euh, physiquement, pour une, inter une interaction vocale ou encore pour aider les enfants qui sont handicapés. Car les gamins qui sont handicapés ont une interaction avec les robots de façon beaucoup plus calme Et on peut les former à cette interaction avec les robots et ce qui les aide ensuite à avoir une interaction avec des êtres humains. Ces start-up-là utilisent le robot pour intermédiaire pour les enfants handicapés, pour qu'ils puissent ensuite avoir une interaction avec une partie tierce, car le robot est en fait une extension de l'enfant handicapé. C'est comme ça qu'il le perçoit. Nous faisons une expérience, par exemple, de drones qui livrent des colis à domicile, nous, Amazon. Il y a toutes sortes d'applications de de, qui sont possibles à l'avenir. Si je peux compléter ce que disait Hassan, hein dans le monde physique, vous voyez de l'IA dans beaucoup d'objets, même s'il ne s'agit pas d'un robot à proprement dit. Par exemple, dans les voitures, vous avez des freins automatiques ou d'autres formes d'aide qui sont en fait des formes de l'IA qui font une tâche intelligente. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle Rovi et... C'est une voiture qui s'appuie sur des interfaces qui sont liées à un système pour conduire, orienter. C'est un dispositif que l'on trouve même dans d'autres domaines sur la planète Mars. Vous en trouvez aussi dans d'autres dispositifs physiques aujourd'hui. en Abuja. Abuja, une question. Les systèmes juridiques ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Est-il possible de mettre en place un système de cyber gouvernance Est-ce que mes collègues peuvent nous expliquer les systèmes juridiques qui existent en ce qui concerne l'IA Moi, je n'ai pas beaucoup d'expériences directes avec euh, les questions juridiques liées à l'IA. Certes, euh, il faut réfléchir à des... des implications pour euh, la santé, par exemple, mais je n'ai pas d'expérience directe que, que je peux partager avec vous, malheureusement. Il y a un groupe en Afghanistan qui nous suit en ligne et qui dit que récemment, Amazon a récemment lancé des drones euh, pour la livraison à domicile, mais les drones ne fonctionnaient pas. Les jours, il pleuvait. Comment euh, rectifier ce problème et est-ce que cette technologie sera disponible un jour euh, en Afghanistan Je ne sais pas si mes collègues souhaitent ajouter quelque chose pour répondre à la question. Moi, je peux vous parler de l'apprentissage. Je ne peux pas donner des détails spécifiques en ce qui concerne nos projets, mais en ce qui concerne l'apprentissage automatique avec l'IA, il y a plusieurs méthodes pour les données, par exemple. Je peux des catégories de données pour pouvoir former un modèle, créer un modèle. Et je pense que c'est là une nouvelle vague d'apprentissage automatique qui permet au système d'IA d'apprendre et de s'améliorer. Je pense que les drones en sont un bon exemple parce qu'il y a des interactions entre les drones et euh, l'environnement euh, pour gérer euh, la vitesse du vent et pour pouvoir s'adapter rapidement si euh, jamais l'environnement euh, change. Merci beaucoup, Joe. Je souhaite compléter un peu. Il y a un domaine de recherche important en ce qui concerne l'IA comment faire face à des événements qui sont imprévus, qui sont nouveaux. C'est là où l'apprentissage automatique joue un rôle très important. Cela permet au système d'apprendre et de s'améliorer pour mieux réagir la prochaine fois. Il y a un exemple que je peux citer en matière de recherche en IA. Il faut réagir à des situations qui sont inédites, que l'on n'a jamais vues. C'est le cas pour les voitures autonomes, pour les drones et pour euh, d'autres technologies également. Nous investissons beaucoup d'énergie dans le développement de ces technologies pour qu'elles puissent mieux réagir à des situations inédites. Une deuxième question de la part du Lincoln Learning Center en Afghanistan. Est-ce que l'IA est pertinente pour les enfants à l'école Est-ce qu'il y a des matières particulières que les élèves doivent étudier Les mathématiques, bien sûr, et aussi l'informatique, bien sûr. Ce sont les matières qui vous permettent d'avoir... Les bases nécessaires. Vous comprenez la théorie. Cela vous permet de développer de nouvelles approches en ce qui concerne l'IA. À mon sens, ce sont les deux matières les plus importantes. Et aussi la physique. La physique vous permet d'appliquer les mathématiques... Les formules à des situations dans la vie quotidienne, dans la vie réelle. C'est mon opinion personnelle. Je ne sais pas si euh, mes collègues sont d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Le codage, par exemple, est un domaine important. J'ai un enfant de 3 ans et quand il va à l'école, il apprend déjà les bases du codage. Donc le codage, euh, la création de programmes, euh, le fonctionnement des structures logiques, les mathématiques, bien évidemment. En ce qui concerne l'IA dans les écoles, le défi le plus important, c'est la gestion des données. Donc euh, si vous avez une certaine expérience euh, en matière des données, pour gérer les données. Ça, c'est toujours une difficulté dans ce domaine. Et si vous pouvez apprendre une langue, si vous avez aussi des notions nécessaires pour transformer des modèles en situation réelle, il y a beaucoup de codes qui sont disponibles de nos jours. Et si vous voulez résoudre un problème, vous devez choisir les données et cela prend un certain temps. Les codes existent déjà. Vous pouvez faire du copier-coller et c'est fait. Si je peux compléter, et mes collègues ont tout à fait raison, ils ont bien décrit les compétences concrètes qui sont nécessaires. Et si les élèves sont passionnés par euh, ces compétences, ils sont bien placés euh, pour... Euh, travailler dans le domaine de l'IA, mais en général les sciences, les technologies, euh, l'ingénierie et les mathématiques, euh, le domaine STEM comme on dit en anglais, ça c'est vraiment un élément très important euh, si les enfants peuvent étudier ces domaines et on voit cela dans les écoles à un âge très précoce. Il y a par exemple Amazon Rapids. C'est une technologie qui apprend aux enfants à lire. C'est une technologie euh, pour les enfants et les enfants sont souvent passionnés par euh, ce domaine, par euh, les sciences. Au Burundi, il y a la question de savoir euh, comment gérer la crainte, euh, par exemple, en on a peur que les machines remplacent les êtres humains. Et comment gérer cette crainte, surtout dans une situation euh, de chômage très élevé Joe, euh, pour moi, l'IA permet aux êtres humains d'être plus efficaces. Par exemple, la distribution. Euh, pour Amazon, nous avons intégré leur travail. Je suis d'accord avec mon collègue. C'est vrai qu'il y aura peut-être une évolution en termes de, de métier, mais en fin de compte, l'IA et Internet vous aident à construire, à faire quelque chose qui, par le passé, coûtait très, très cher. Vous pouvez construire quelque chose et distribuer cet objet partout dans le monde grâce à cette technologie. En ce qui concerne les coûts, aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de se trouver en Europe, aux États-Unis. Internet existe partout dans le monde et cela veut dire euh, que l'on peut se trouver n'importe où pour travailler dans ce domaine, dans le domaine de l'IA. Et je suis d'accord avec mon collègue, c'est un outil qui, qui aide les êtres humains plutôt que de les remplacer. C'est une autre sorte de révolution industrielle. Hein. Les machines, par le passé, nous ont aidés à lancer des projets beaucoup plus importants. Il en va de même pour l'IA. Aujourd'hui, nous pouvons lancer des projets euh, qui étaient impossibles il y a une dizaine d'années. À mon sens, il y a beaucoup de possibilités. C'est une croissance exponentielle chaque année. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Oui, euh, je voulais ajouter quelque chose. Je pense que l'IA nous permet de faire des projets qui étaient impossibles. Nous avons des clients, par exemple il y a un client qui s'appelle Wix et qui doit euh, chercher des... trouver des vidéos particulières. Et pour ce euh, faire, il faut savoir gérer beaucoup de données. Par le passé, les êtres humains devaient regarder toutes les vidéos, mais aujourd'hui, il y a d'autres technologies qui peuvent aider les êtres humains. Il y a d'autres technologies. Il y a beaucoup de tâches. Mais on ne veut pas qu'il y ait fasse tout, surtout dans certains cas de figure. Par exemple, dans le domaine de la médecine, et j'en parlais la semaine dernière avec un médecin à l'hôpital de Stanford, et il y a beaucoup de diagnostics, beaucoup de dossiers, et il faut les trier chaque jour, et l'IA peut repérer les dossiers... Les plus importants. Et je pense que cela permet d'être plus efficace. On gagne du temps si on utilise l'IA pour trier les dossiers. C'est toujours le médecin qui fait la diagnostic, mais il s'appuie sur l'IA. Merci beaucoup. Prochaine suivante. Work for reform hosted by the embassy in Monrovia au Libéria, nous pose la question, est-ce que l'intelligence artificielle peut faire, faire l'objet de piratage Eh bien, c'est vrai, nous avons vu des cas, Microsoft, Facebook, par exemple, donc comme tout, Dès que vous avez des données, l'intelligence artificielle peut être, peut être piratée, effectivement. S Il y a des biais dans toutes les séries de données qui sont intrinsèques. Il faut transformer les données pour faire euh, une formation, par exemple. Oui, tout à fait, l'intelligence artificielle peut faire l'objet de piratage. Vous voulez ajouter quelque chose, Hassan Oui c'est un autre domaine de scientifique qui nous intéresse. Comment trouver le moyen de déterminer si les données qui arrivent sont bonnes ou pas bonnes Est-ce qu'on peut s'y fier Les séries de données sont-elles une bonne base Ça, c'est une composante. Et c'est ce que Joe a dit tout à l'heure. Il faut une interaction... Humaine. Si vous avez des êtres humains dans la boucle, on peut filtrer, on peut sécuriser. Donc vous avez le technicien et la machine en tandem dans ce type de situation. Mais comme Joe l'a dit, c'est un système technique qui peut l'objet de piratage, il nous faut nous assurer que tout ce que nous développons en intelligence artificielle est, est automatiquement alerté pour essayer de bloquer toute personne qui voudrait contourner le problème. Au Kosovo, maintenant, est-ce qu'on peut faire des prévisions de la bourse par l'intelligence artificielle Quelles sont les sociétés qui s'en servent Quelles sont leurs stratégies En d'autres termes, euh, comment est-ce qu'on peut accumuler des richesses par l'intelligence artificielle Eh bien, je vais commencer. Il y a plusieurs sociétés qui s'en servent l'une des plus grandes banques a par... des conseillers robotiques et la cybernétique se charge de l'examen des cours en bourse pour faire des prévisions. Pour les échanges en bourse, il faut faire des séries temporelles. Il y a des algorithmes pour les prévisions. Il y a plusieurs sociétés, y compris les grandes banques, les fonds de couverture, etc., qui essayent de faire de la prévision grâce, des prévisions tout du moins, euh, par euh, l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. La majorité des courtiers s'en servent, même si c'est uniquement pour identifier et améliorer le processus humain de réflexion mais, euh, ou de décision. Par exemple, les prévisions des cours en bourse, l'analyse des portefeuilles se servent de l'intelligence artificielle. Je crois que ça existe dans certaines sociétés depuis les années 90. Par exemple, quand j'étais moi professeur à l'université, j'avais effectivement des participants qui travaillaient à ce sujet, donc à la bourse, pour l'analyse des séries temporelles, pour faire des prévisions des cours en bourse, euh, cours en bourse individuels, ou euh, combien certains cours sont euh, tributaires d'autres cours en bourse. Donc c'est un domaine de recherche assez ancien, ce n'est pas nouveau. Et je crois qu'aujourd'hui, les ordinateurs et les données nous aident à faire davantage dans ce sens. C'est pour ça que il y a des équipes entières dans les sociétés qui basent leurs décisions sur l'intelligence artificielle pour faire de l'analyse de marché, pour faire des prévisions, etc. On nous demande maintenant les les pouvoirs publics peuvent-ils tirer parti de l'intelligence artificielle pour la sécurité, la gestion des affaires publiques, etc. Oui, tout à fait. L'intelligence artificielle dans la sécurité, dans le secteur public, la reconnaissance, par exemple, faciale, qui a été adoptée très rapidement, la reconnaissance de la parole ou la reconnaissance vocale pour reconnaître non seulement ce que l'on dit, mais qui sont ceux qui parlent. Quelle était la deuxième partie de la question, si vous voulez bien répéter La cybersécurité, l'intelligence artificielle et l'analyse des données. Oui, merci d'avoir répété. La cybersécurité, par exemple, c'est trouver des schémas des schémas criminels, des activités, par exemple, qui sont à risque dans la cybersécurité. Euh, on en a parlé tout à l'heure. Euh, il y a l'identification de schémas ou de tendances pour aider les centres de sécurité et d'identifier euh, des domaines particuliers qu'il faut examiner. De nombreuses sociétés dans la cybersécurité ont adopté euh, l'apprentissage informatique euh, au sein des forces publiques pour euh, trouver, par exemple, des euh, synergies ou encore prévoir des attaques euh, contre des applications. C'est encore plus important aujourd'hui de se servir de l'intelligence artificielle parce que ce sont des réseaux qui se servent de données. Il y a, les données passent euh, beaucoup plus rapidement avec des connexions, des relations un peu partout dans le monde. Donc euh, l'intelligence artificielle est essentielle pour euh, trier toutes ces informations. Alors, les démarches par règles dans la sécurité, euh, c'est fini. Maintenant, ce qu'il faut, c'est euh, pouvoir détecter des virus. Il, faut, il faudrait euh, mettre à jour toutes les règles. Donc, euh, est-ce que c'est des règles ou des prévisions plutôt Donc, euh, il faut détecter les anomalies aujourd'hui, c'est critique. Donc, qu'est-ce qui est inhabituel et pouvoir faire des prévisions, agir rapidement, euh, plus rapidement qu'un humain ne pourrait le faire, euh, très rapidement, encore une fois, en millisecondes ou même plus vite encore pour euh, pouvoir neutraliser une attaque ou contrer une attaque. gérardo du Pérou pose la question su suivante. Comment appliquer l'intelligence artificielle dans la santé euh, Tout à l'heure, vous avez parlé des médecins qui se servent de l'intelligence artificielle pour les dossiers des patients, etc. Hassan, vous pourriez peut-être aborder la question, comment se sert-on de l'intelligence artificielle dans la santé Oui, je vais commencer plutôt. Il y a toutes sortes de, de possibilités relativement faciles, c'est-à-dire la reconnaissance euh, des caractères. Euh, on peut l'appliquer pour numériser les dossiers, les documents, pour qu'on puisse faire des recherches. Ça, c'est à la base. Hein. C'est du B à bas, c'est très utile. Maintenant, tout ce qui est conversation en ligne, avoir des interactions en temps et en heure avec les patients, aussi rapidement que faire se peut. C'est-à-dire que vous n'attendez pas en ligne pendant une heure, vous parlez à quelqu'un immédiatement, vous avez une réaction immédiate et avoir un environnement rapide où vous pouvez poser des questions extrêmement détaillées pour, pour recevoir des réponses immédiates, des questions qui peuvent être de base. C'est vrai que c'est un domaine, le domaine médical est un domaine extrêmement ouvert et qui pourrait effectivement nous faire avancer très rapidement. La première chose, j'étais en contact par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle dans le domaine médical pour aider les médecins à être en contact, par exemple, dans les, questions, dans les situations de catastrophes naturelles, quand il y avait nécessité de conversations euh, inter, ou polyglottes plutôt, haïtiens, créoles. Les Haïtiens, par exemple, ne, ne parlent pas forcément anglais et les Américains ou les Européens qui venaient sur place euh, n'avaient pas forcément le créole ou le français. Donc c'est vrai qu'il y avait des, des interprètes, mais les interprètes, il n'y en a pas suffisamment. Donc un appui par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle a été très utile dans ce cas-là. C'est-à-dire, euh, encore une fois, euh, tout ce qui est informatique. Comme Joe l'a dit, en fin de compte, on peut voir l'intelligence artificielle comme étant le moyen d'établir, euh, par exemple, un assistant. Un assistant qui sait tout, qui est en relation avec vous, qui sait où les réunions se tiennent, euh, qui, qui peut déterminer votre, votre pouls, par exemple, votre rythme cardiaque et faire des prévisions pour l'avenir. Ça serait formidable. Ça pourrait déterminer votre santé, des informations qui seront disponibles, par exemple, aux médecins. Ou qui peut dire aux chercheurs ce qui s'est fait, ce qui a déjà été fait. Les médecins, par exemple, ont un problème dans différents domaines de recherche. Il y a parfois tellement de recherches réalisées. Un médecin m'a dit que 6000 applications par jour sont produites pour dans le domaine de la cancérologie de l'oncologie plutôt. Donc, ce qui veut dire qu'un médecin devrait consulter 6000 applications pour prendre une décision en matière de cancer. Alors, l'intelligence artificielle peut vous permettre de digérer ces informations et aider les médecins à prendre des décisions sur les domaines qui leur sont nécessaires. Voilà, ça, c'est un autre domaine euh, utile d'intelligence artificielle. Question suivante, hein? ou voulez-vous ajouter quelque chose Alors, à Moravia, au Libéria, on pose la question de réforme. Est-ce qu'il y a, par exemple, des euh, entreprises qui aident les aveugles et les malvoyants par l'intelligence artificielle Un bon exemple que je donnerai, qui est très intéressant, les organisations en Grande-Bretagne se servent de l'intelligence artificielle pour des livres pour les malvoyants. Donc il y a toute une bibliothèque de livres pour les malvoyants, ce qui veut dire que ces livres maintenant sont traduits en paroles ça peut être une toute petite organisation qui s'en sert pour des résultats pour les malvoyants et les malentendants. Un autre exemple. L'État de la Georgie, ici aux États-Unis, se sert d'Alexa pour des messages et pour le contenu pour ceux qui sont handicapés. Donc vous pouvez... Vous pouvez poser toutes sortes de questions par Alexa sur votre permis de conduire, euh, sur euh, tous les papiers, et tous les documents euh, officiels et poser la question au service public par l'intermédiaire d'Alexa. Oui. Alexa est formidable pour le recueil d'informations. Bien sûr, vous pouvez vous servir d'un ordinateur, mais l'ordinateur n'est pas toujours disponible, disons, donc pour pouvoir communiquer immédiatement par l'intermédiaire d'Alexa pour recueillir des informations sur la météo, sur la recherche de données, pour aller chercher des documents particuliers. Vous pouvez également utiliser d'autres technologies que la parole et le texte ou vous pouvez, par exemple, prendre des applications où on se sert de la reconnaissance pour identifier quelques informations, par exemple, dans une image, qui sont envoyées, par exemple, aux malvoyants. Conjuguer à la reconnaissance vocale par texte, c'est des applications assez utiles que vous pouvez ainsi produire. À... Une question. Euh, en Afghanistan, comment utiliser l'IA pour améliorer l'expérience pour nos clients Joe, est-ce que vous voulez répondre à la question Il y a des tendances très intéressantes que l'on peut voir par exemple sur Pinterest ou bien la vision par ordinateur. On peut trier des photos et des images pour trouver un, un produit pour un client. C'est quelque chose que nous faisons déjà chez Amazon et cela permet d'orienter les clients vers les produits qui sont susceptibles d'être intéressants, les produits que les clients ont envie d'acheter. Donc pour le commerce en ligne, c'est très utile. Le centre Lincoln à Kandahar, en Afghanistan, avez-vous des conseils quand il s'agit de choisir un partenaire pour lancer une entreprise en matière d'IA Hassan, quelles sont les compétences que vous avez recherchées il est difficile de faire la comparaison entre la situation qui existe aujourd'hui et la situation qui existait par le passé quand j'ai lancé mon entreprise. Cela dépend du type d'entreprise que, que vous voulez lancer. Vous voulez peut-être trouver des personnes qui maîtrisent certains domaines. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la santé et de l'IA dans le domaine de la santé. Il est très important d'avoir un partenaire capable de comprendre la santé euh, ou obtenir les données. Ça c'est peut-être plus important qu'un partenaire qui est expert en mathématiques, par exemple. Plutôt que de commencer à partir de zéro, vous pouvez travailler au niveau des applications et vous pouvez prendre quelque chose qui existe déjà. Par exemple, je peux prendre l'ex et je dois tout simplement identifier, définir les règles commerciales. Ensuite, il y a une conversation entre l'utilisateur et l'IA. Et moi, tout ce qu'il faut faire, c'est de dire au système d'intelligence artificielle ce qu'il faut faire. Je, moi, je définis les règles et l'application est assurée par l'IA. Alors aujourd'hui, pour trouver des partenaires, je cherche des spécialistes dans certains domaines très précis. Par le passé, je, de, je devais trouver un spécialiste en apprentissage automatique. C'est vrai que c'est très utile. Si vous voulez lancer une entreprise, cela vous permet d'améliorer vos systèmes. Mais je pense qu'il est plus important de trouver des partenaires capables de comprendre un domaine particulier pour traduire les règles en système réel, en application réelle. À mon sens, c'est un bon début pour un entrepreneur. À mon avis, il y a des startups qui sont capables de survivre pendant un certain, un certain temps en tant que plateforme généraliste. Mais à un moment donné, il va falloir choisir un domaine bien particulier afin de survivre et pour ajouter une valeur réelle à votre domaine, qu'il s'agisse de la santé, des services financiers de l'industrie automobile, par exemple pour construire les voitures autonomes. Je pense que si vous avez une vraie expertise dans un domaine particulier, cela vous donne un vrai avantage. J'ai vu beaucoup de start-up qui se lancent et moi j'ai travaillé dans le domaine de l'investissement et les start-up qui s'adressait à mon entreprise, euh, nous montraient des résultats extraordinaires. Mais si on pose une question à ces entreprises pour savoir avec euh, quel médecin travaillez-vous, avec quel spécialiste euh, travaillez-vous, ces startups n'avaient pas les expertises euh, nécessaires. Et j'ai trouvé que ces. Ces start-up à l'époque n'avaient pas les informations nécessaires. Donc euh, il faut avoir euh, des experts euh, dans un domaine particulier pour euh, être complémentaires. Je pense que cela est essentiel. Il nous reste euh, 10 minutes pour notre séminaire et il y a d'autres questions euh, que... Les participants souhaitent nous poser, donc je vous demande euh, de donner des réponses concises. Il y a une question qui a été posée en Algérie. Quelle est la différence entre l'intelligence artificielle et l'Internet des objets Est-ce que vous pouvez répondre à la question Bien sûr. Pour moi, l'Internet des objets représente un réseau d'objets, de dispositifs qui sont tous connectés au nuages et qui produisent des données. Par exemple, votre portable fait partie de cet Internet des objets, les capteurs à la maison qui collectent les données, les compteurs intelligents à la maison, tous ces dispositifs. Sont considérés comme étant les objets euh, de l'Internet des objets. Euh, cela existe, euh, par exemple, en, en Californie pour collecter des données. Et quelle est la différence entre l'intelligence artificielle et l'Internet euh, des objets? Eh bien, L'intelligence artificielle est un outil que nous appliquons à des machines qui trient des données pour prendre des décisions. Par exemple, pour un compteur à la maison, pour euh, avoir des prévisions quant à l'utilisation de l'énergie, cela nous permet de mieux gérer le réseau électrique ou bien si vous avez une voiture autonome qui apprend à repérer des anomalies dans l'environnement et qui ensuite euh, rassemble toutes ces données pour améliorer les véhicules autonomes. Donc vous avez euh, d'une part l'infrastructure et d'autre part les outils qui collectent des données et qui en font des prédictions. Il y a quelqu'un qui nous suit en ligne, Mike, euh, qui veut savoir quels sont les secteurs euh, capables de faire des changements positifs dans la société en adoptant l'intelligence artificielle. Et quels sont les secteurs qui adoptent déjà l'intelligence artificielle Ben, êtes-vous avec nous Non Hassan Oui, je peux répondre à la question les industries, les secteurs qui adoptent euh, l'intelligence artificielle, c'est l'industrie automobile, par exemple, euh, ou dans les domaines où il y a une communication entre l'être humain et la machine, ou bien une communication entre les êtres humains. Cela se fait dans plusieurs domaines. Il y a aussi... Des situations dans lesquelles il y a beaucoup, beaucoup de données que les êtres humains ne sont pas capables de gérer tout seuls. Les agences d'information euh, s'y intéressent. Les médias sociaux, bien sûr, qui ont... Euh, des équipes très importantes qui s'appuient sur l'IA pour euh, déterminer euh, les intérêts euh, des clients. Euh, le commerce en ligne euh, est basé sur l'intelligence artificielle car c'est un secteur qui doit bien comprendre les intérêts euh, des clients. Quoi d'autre Le domaine médical. Par le passé, le secteur de la santé estimer que l'intelligence artificielle était quelque chose de néfaste, mais c'est le contraire. Aujourd'hui, les... ceux qui travaillent dans le domaine médical souhaitent adopter l'intelligence artificielle. En effet, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on adopte l'intelligence artificielle. Mais pour certains secteurs, l'IA était toujours euh, incontournable, tel que de, le domaine de la communication. Et aujourd'hui, le secteur de la médecine est très favorable à l'intelligence artificielle. Abim Memanin souhaite euh, savoir est-ce que l'accès au capital euh, représente un obstacle pour utiliser l'IA euh, dans une entreprise Quelles sont euh, les options moins coûteuses Vous avez déjà cité quelques exemples, mais y a-t-il euh, d'autres possibilités pour permettre aux startups euh, de réduire les coûts associés à l'IA Je pense que la meilleure façon de réduire les coûts, c'est d'utiliser quelque chose qui existe déjà. Et vous construisez quelque chose à partir de quelque chose qui existe déjà. Et cela vous permet de faire beaucoup d'économies parce qu'il coûte très cher de commencer à partir de zéro. Et il y a des milliers de chercheurs en intelligence artificielle qui ont déjà construit quelque chose, euh, des, les plateformes. Utilisez ces plateformes. Utilisez-les. Et ensuite, euh, vous vous concentrez sur la collecte de données qui sont pertinentes pour euh, votre domaine. Vous traitez ces données... Vous vous servez des plateformes, vous construisez un cadre pour prendre des décisions et vous continuez de cette façon. Et cela vous permet, permet d'avoir dans une période très courte les applications qu'il vous faut. Il reste encore de questions. Vanessa Rukundo sur Twitter souhaite savoir quels sont euh, les les aspects obligatoires en matière de réglementation dans ce domaine, est-ce que cela représente une, un obstacle, un, un défi Les exigences réglementaires qui existent. Dans mon expérience, par exemple, si nous prenons le domaine de la santé, Ben et Joe ont évoqué euh, l'importance des diagnostics. Il y a aussi euh, des entreprises aux États-Unis une société qui s'appelle Vinra et qui doit traiter des milliers et des milliers de dossiers pour repérer d'éventuels cas de fraude. Il faut bien comprendre le domaine dans lequel vous travaillez et les exigences qui existent dans ce domaine. La dernière question... Menoucha du Sri Lanka, quel sera l'impact de l'IA sur les stratégies commerciales et les entreprises dans les cinq ans à venir Joe, souhaitez-vous répondre oui, je pense que nous avons déjà assisté à certains phénomènes dans le domaine du marketing. Il y a déjà l'IA qui est employée pour beaucoup de tâches essentielles dans les systèmes de ressources humaines, dans le domaine du marketing. Je pense que tous ces domaines qui sont essentiels pour les entreprises, qui représentent les applications, je pense qu'il y aura beaucoup d'exemples d'IA dans ces domaines. Merci. Avant de conclure, euh, j'aimerais demander à chacun de nos panélistes ce que l'on dirait. Euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir pour nos auditeurs et nos téléspectateurs Alors Hassan, je crois que ce qui est le plus important dont on a parlé dans notre conversation, alors tout d'abord le domaine, collecter les données, avoir, ne, pas commencer, ne pas partir de zéro, mais plutôt s'appuyer sur ce qui existe déjà à la pointe du progrès. C'est ce sur quoi il faut se concentrer et faire pour enrichir non seulement votre propre système, mais vous venez aider également par de nouveaux moyens, l'humanité entière. D'accord, Joe Tout d'abord, comprendre quelle est la valeur de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les scientifiques, ne pas essayer de tout régler, alors ne pas créer des centres de données énormes, mais savoir exactement ce qui vous importe, comment le faire facilement, trouver les stratégies, deuxièmement, de données, c'est-à-dire comment se servir des données, c'est-à-dire avoir, par exemple, un client important, comprendre comment acquérir les données, et ensuite, troisièmement, trouver verticalement le domaine où vous avez un avantage. Alors, la vision, par exemple, artificielle, trouver donc euh, un avantage comparé à la verticale et avoir une expertise dans un certain domaine. Et enfin, tout à fait, comprendre le problème qu'on essaye de régler, ne pas commencer seulement par des données, par des scientifiques non plus, mais savoir quelle est la valeur de données ajoutée, quel est le domaine auquel vous pouvez vous appliquer, et comprendre votre problème pour avoir des fruits bas rapides et donc euh, avancer rapidement. Merci à tous. Malheureusement, nous sommes arrivés à l'issue de notre émission. Merci à nos panélistes, comme souvent, et à tous les téléspectateurs. J'aimerais remercier plus particulièrement ceux qui nous ont accueillis, ceux qui nous suivent dans le monde entier, y compris le service de, des informations à Tunisie, le conner américain, à Halifax, le centre en Algérie, le centre d'innovation au Kosovo, le coin américain à Tirani, Tirana en Albanie, au Botswana, et à Abuja, au Nigeria, à la nouvelle Delhi également, et l'incubateur à Bakou à Azerba en Azerbaïdjan, au Burundi, l'ambassade au Liberia, Monrovia, le Rwanda, Kigali Rwanda bien sûr, Lahore, Pakistan, le centre Lincoln à Kandahar, à Gardez et à Mania en Afghanistan et à Beyrouth également, le Liban, Kampala en Ouganda, l'ambassade à Kampala, Maputo au Mozambique, les centres américains au Nigeria et au Burundi. Merci d'avoir suivi notre émission. Envoyez vos questions. Et sur Twitter, hashtag JustTechConnect, les panélistes auront quelques instants pour répondre à vos questions supplémentaires. J'espère que cette émission vous aura plu. Au revoir.